Après, j'arrive pas. Dès que j'y pense, je comprends pas, c'est horrible. J'ai tout Je me suis battue du début à la fin. J'ai tout mis en place. J'étais dans un putain de bon état d'esprit. Je comprends pas. C'est sûr que c'était. Éprouvant parce que voilà, c'est un projet de longue haleine et je sais que je pas dans quelque chose qui était forcément bah, ma discipline de prédilection euh, se combiner. Mais voilà, c'était le défi et c'est ça que je recherche en fait, des défis ambitieux et, et clairement, j'ai envie d'en relever euh, toujours plus. Relever des défis sans cesse et toujours plus, c'est ce qui fait avancer Fanny. Grimpeuse depuis l'âge de 10 ans, le jeu de l'escalade la comble à ce niveau-là. Pour moi, grimper, c'est visualiser un mouvement qui paraît euh, extrême, qui, qui paraît presque impossible, et euh, essayer de comprendre euh, les trajectoires et les contractions musculaires pour comprendre comment ça marche et optimiser chaque détail pour que ça, qui est ce petit déclic, et que ça marche. Et ça, c'est ouais, vraiment euh, le truc de repousser euh, la limite euh, à son maximum et, et essayer de faire que l'impossible soit possible. En compétition, je pense que ce curseur, il est poussé à son maximum parce qu'il y a cet instant T où euh, il faut être là, maintenant. Et c'est une seconde, une fraction de seconde qui passe comme ça et si, si tu raccroches ce truc, c'est des émotions qui sont incroyables. C'est ouais, toutes les émotions qui sont un peu décuplées, juste parce qu'il y a cet instant à saisir qui passe qu'une seule fois. Un instant. Se préparer pour un instant. Des mois, parfois des années, confier un petit bout de temps. Qu'il est beau le chemin qu'emprunte l'athlète de haut niveau, suspendu au rêve d'un instant, d'une émotion. C'est donc dans le cadre des compétitions que Fanny trouve le meilleur environnement pour repousser ses limites. Fanny en, démonstration, la réunionnaise. en 2015, elle remporte son premier titre de championne de France en bloc. Une des trois disciplines de l'escalade sportive avec la difficulté et la vitesse. La spécialisation est enclenchée. Fanny va devenir la numéro 1 française de la discipline et la record woman de titres nationaux. Yes. Oh, voilà. Démonstration, super. démonstration de Fanny Gibert sur cette finale de championnat de France. <rire> Mais non Là où tout le monde a bloqué, Magnifique. Fanny Gibert a vu le ah, bloc 4. Okay. Fanny Ghibert, peut-elle faire la leap pour gagner la Coupe mondiale Elle a venu de Ses performances au niveau national conduisent tout naturellement Fanny au statut de leader de l'équipe de France de bloc et elle rejoint de plus en plus souvent les finales en Coupe du Monde. Elle peut aller de la gauche gauche. Allez C'est magnifique, Fanny Ghibert. L'équipe de en 2018, elle passe à nouveau cap. Sur les six étapes de la Coupe du Monde, elle se qualifie cinq fois en finale et décroche la troisième place au classement général. Mais un événement va venir poser de nouveaux paramètres. Après un long processus étalé sur plusieurs dizaines d'années, l'escalade décroche sa première participation aux Jeux olympiques. Une première très attendue qui aura néanmoins son lot de contraintes et va rendre la saison 2019 totalement inédite. Cette saison s'annonçait très particulière. En effet, on sait depuis le 3 août 2016 que l'escalade sera olympique mais euh, on participera pas aux Jeux Olympiques avec euh, nos trois disciplines habituelles, mais avec une seule, et, euh, et ça sera le combiné. Le combiné, euh, le combiné est, est une épreuve regroupant le bloc, la difficulté et la vitesse, donc les trois disciplines de l'escalade. Et euh, depuis donc, cette date, on a mis en place une préparation olympique euh, pour trouver des athlètes, euh, essayer de, de trouver des modes opératoires d'entraînement pour, euh, pour s'adapter au mieux à cette nouvelle discipline. Le combiné vient bouleverser les habitudes et rebattre les cartes à un moment décisif dans l'histoire de l'escalade sportive. Les leaders de chaque discipline sont déstabilisés. D'athlètes pointus et affûtés dans leur spécialité, ils vont devoir repasser par un stade d'apprentissage et d'adaptation pour devenir performants dans deux disciplines qu'ils n'ont pas au plus pratiquées depuis de nombreuses années. Au début de, du projet, je voulais vraiment garder mes objectifs... Euh... De toujours de blocs et jusqu'à un certain point j'arrivais à combiner les deux sans que ce soit problématique pour le bloc de faire se combiner. Pour les athlètes qui étaient au top niveau dans leur discipline, ça a été des grosses remises en question de se dire est-ce que je vais sur la préparation olympique mais, euh, mais je crois que pour tous, euh, le fait de pouvoir participer euh, aux premiers Jeux Olympiques de l'histoire de l'escalade, de, de pouvoir aller gagner une médaille olympique, euh, je crois que c'est euh, au-delà de, de toutes les espérances que peut avoir un sportif. Alors c'est sûr que c'est difficile de faire ce choix, mais je pense qu'il y a cet appel de, des Jeux Olympiques là qui, à mon sens, est, est encore plus fort que de, que de vouloir uniquement aller gagner dans, dans une discipline. Durant trois ans, tous les candidats au JO se préparent en organisant leur temps d'entraînement. Si les rythmes, les méthodes, les stratégies ont forcément été différents suivant les athlètes et les pays, la saison 2019 va apporter les premières réponses concrètes en termes de résultats. Sur cette saison vont se regrouper 80% des compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques qualifié aux Jeux Olympiques, euh, il y a trois entrées, on va dire. La première entrée, c'est euh, le championnat du monde de Tokyo euh, au mois d'août 2019, où euh, on retiendra les 7 meilleurs de la finale du combiné. La deuxième période, ça sera le tournoi de la qualification olympique au mois de novembre 2019, où là, on retiendra les six meilleurs. Et ensuite, au printemps 2020, euh, il y aura les championnats continentaux. Donc euh, on obtiendra uniquement le champion ou la championne continentale sur, sur chacun des, des cinq continents. 14 tickets à décrocher pour Tokyo, dont 13 dans les huit prochains mois. Deux athlètes au maximum, par genre et par nation. Le décor est planté et Fanny lance sa saison avec les championnats de France de bloc, qu'elle remporte pour la quatrième fois et la troisième année consécutive. Championne de France, Fanny Les premières Coupes du Monde suivent rapidement. Fanny est dans son élément. C'est sa septième saison internationale et c'est un format qu'elle connaît parfaitement. Une manche de qualification, puis demi-finale et finale. Des blocs à grimper en 5 minutes et 4 minutes en finale, avec une comptabilisation du nombre d'essais pour atteindre la prise bonus au milieu du bloc et le top tout en haut. Et c'est bien fait, la, la prise de souplesse là de Fanny Gilbert qui, qui lui permet D'aller chercher cette prise de zone. Allez, le top désormais à atteindre pour euh, Fanny. Allez, la deuxième main, rester en stabilité, c'est fait, c'est parfait pour euh, Fanny Gibert. Gets that big triangular volume, it's a horrible hold that. The lower, the higher you get on it, the worse it seems to become. 8 seconds to go now for Fanny Gibert. Sur les six étapes que compte le circuit cette année, Fanny rejoint quatre fois la finale et monte trois fois sur le podium. Elle termine troisième du classement général comme en 2018. Et la deuxième main, c'est bon. C'est bon, elle a fini cette euh, cinquième étape de Coupe du Monde d'Escalade Fanny. Et elle peut savourer un nouveau podium sur lequel elle va monter. Contrat rempli pour Fanny dans sa spécialité, place maintenant aux étapes de vitesse et difficulté. Contrairement au bloc et à la difficulté, en vitesse, la voie est toujours la même. Un mur de 15 mètres homologué partout dans le monde qu'il faut gravir le plus rapidement possible. 63, 8 et 10, Tous les athlètes engagés dans la qualification olympique participent aux Coupes du Monde de chaque discipline. Non seulement pour engendrer de l'expérience, mais aussi parce que dans le cas où ils ne parviendraient pas à se qualifier par le biais du championnat du monde, une deuxième chance s'offre à eux, le tournoi de qualification olympique. Mais il ne sera accessible qu'aux 20 meilleurs classements de la saison de Coupe du Monde. qui change par rapport aux autres années, il y a vraiment une gestion de l'entraînement qui est différente. Les séances de difficulté, ça fatigue plus. Des séances de vitesse aussi, ça demande beaucoup d'énergie et d'influx. Donc euh, sur la planification d'entraînement, c'est vraiment euh, plus compliqué. Après, ce qui change, c'est euh, l'influx nerveux de faire autant de compétitions et finalement, ça fatigue. Là, moi, j'ai fait le choix de ne pas faire Chamonix et je pense que c'était vraiment un excellent choix et j'arrive avec surveillance, avec euh, vraiment... Euh, de la fraîcheur et l'envie d'aller faire une compétition et pas d'aller s'échauffer pour la énième fois, pour la énième compétition de l'année. Et ça, c'est vraiment important, ça fait une grosse différence. Donc c'est des choix parce que c'est toujours difficile de dire non à une compétition. Il y a tellement de bons côtés à aller toutes les faire. Et c'est difficile, mais ouais, ça en vaut la peine. Et c'est pour ça que c'est cool d'être accompagné par des coachs et euh, pour aider à prendre des décisions comme celle-là, c'est primordial. Là où elle est pied, le pied, mais ouais, le pied ouais. tout en bas. Du coup tu l'as pas monté, c'est vrai. Mais je pense qu'il était vraiment haut. Mais euh, t'as réussi à te caler après, à rester bien plaqué. Hein. Cécile Avezou est la coach personnelle de Fanny. Médaille d'argent au combiné du championnat du monde en 2012 et aujourd'hui entraîneur de l'équipe de France de difficulté, Cécile aide Fanny dans sa planification d'entraînement. Elle est donc aussi bien présente sur toutes les compètes de difficulté. Comparé au bloc, l'effort est ici plus long et les manches se jouent en un seul run. Le but est d'aller passer la corde dans le situé tout en haut du mur si ce point n'est pas atteint le classement est calculé en fonction de la dernière prise utilisée par le grimpeur la phase de qualification se déroule sur deux voies que les grimpeurs ont le droit d'observer à volonté le niveau de ces deux voies est déjà très élevé pour des non spécialistes pour fanny se qualifier en demi finale d'une coupe du monde de difficulté, c'est déjà une performance à souligner ce jour-là, non seulement elle réussit à atteindre cet objectif, mais en plus, elle réalise un superbe run en demi-finale. Une performance de très bon augure à trois semaines des Championnats du Monde de Tokyo. Ouais, Une super demi-finale. Bah, déjà, j'étais vraiment contente d'y être et euh, d'avoir l'opportunité de, de grimper une troisième fois sur le mur et euh, dans l'ambiance de Briançon avec le public français derrière. Et la pour l'instant, c'est très bien, elle part sur un meilleur rythme que le, que le coréen, un peu plus tendu. Dans le début, euh, je suis passée sur la section qui traverse et euh, à la lecture, j'avais pas vu une micro. Je m'étais projetée d'aller sur un volume euh, tout à droite et de ramener. Et en fait, euh, c'était pas ça la méthode. Donc, euh, j'ai quand même fait ce move et ça m'a bien coûté euh, énergétiquement. Allez, c'est bien ce qu'a fait Fanny c'est des, des, ouais, des mouvements de bloc qu'elle maîtrise tout au long de l'année. Hein. Mais je me suis remobilisée assez vite, donc euh, je me suis remis dans la méthode. Et c'était hyper cool euh, comme sensation euh, d'avoir réussi à mettre à profit euh, les quelques séances de résil que j'ai réussi à faire. Donc euh, ouais, c'était super chouette d'être là, de plus en vous voir et aller encore une prise. Et ah, la, la dernière prise que je tiens, je pensais vraiment pas la tenir. Et là c'est tout au mental et c'est dément comme, comme moment, donc euh, trop cool. Allez, Fanny, là, c'est allez, allez. Ouais, oh, Ça, hein. ça c'est la guerrière Eh ben, franchement, on peut l'applaudir hein. C'est cool, ça cool. donne de l'espoir. De faire une demi-finale où je me bats et je vais jusqu'au bout de l'effort, ça fait vraiment plaisir. Tu redescends de la voie et tu profites de l'instant. Et ouais, c'est des bonnes vibes. La bonne prestation de Briançon donne confiance, elle rebooste la motivation. Aller au bout de l'effort pour soigner son moral, l'athlète de haut niveau pousse son corps. Les organismes sont mis à rude épreuve. Alors, pour les nouvelles d'aujourd'hui, j'ai fait des bains froids hier soir, du coup, j'avais froid pour dormir, c'était pas mal. J'ai refait du game ready sur le genou en local. Et euh, là, en m'échauffant et en grimpant, je sentais que j'avais moins mal, même en marchant à plat. Et euh, ouais, beaucoup moins mal que le matin en me levant. Quels que soient les caractères, quelles que soient les manières d'appréhender l'approche des grosses échéances, les enjeux sportifs finissent toujours par peser sur la préparation l'athlète doit apprendre à faire avec. À 18 jours des championnats du monde, suite à une mauvaise réception en descendant d'un bloc, Fanny développe un odème osseux au niveau du genou. Le kiné conseille un arrêt des chutes et des sollicitations violentes. C'est le bon moment pour rejoindre un endroit qu'affectionne particulièrement Fanny. Dans le sud de la France, la maison de ses parents offre un havre paisible où il fait bon se ressourcer. Son père a construit un agrès d'entraînement qu'il a aménagé pour l'occasion. Avec le on a envie de l'aider et on a envie de la voir aussi le plus souvent possible. Donc je me disais que s'il y avait quelque chose de sérieux à la maison, bah, ça serait une manière de faire en sorte qu'elle puisse venir à la maison plus étendue, en sachant que si l'outil fonctionne, elle peut s'entraîner sur place. Être avec mes parents ou la famille, c'est quelque chose de très reposant où je sais que je suis 100% moi-même et je peux me, ouais, me poser et me libérer de, de tout et juste me laisser aller. Et C'est hyper important d'avoir des points de chute comme ça où on se sent super bien et ça fait du bien à la tête et aussi à tout le corps d'être dans un endroit qui nous plaît. Je ne pense pas avoir de pression extérieure. Enfin, mes proches, en tout cas, je ne sens pas du tout euh, de pression par rapport à eux. J'ai l'impression que pff, même si je suis dernière, alors, ils seront super contents pour moi et, et diront que, que je suis la meilleure. Donc, je sens que voilà, le soutien, il est là, quoi qu'il arrive. Et il je... n'y a pas de pression à ce niveau-là. Après, la plus grosse pression, c'est celle que je me mets euh, moi-même. En fait, euh, j'ai envie de faire quelque chose d'incroyable. Et... et je sais que là, je suis proche de, de ce que je veux. Et... Et j'en suis capable, je sens que je n'ai pas été aussi forte de toute la saison, enfin que je suis à mon meilleur niveau de, de toute la saison. Et, et voilà, je sais que bah, les championnats du monde, c'est toujours compliqué. Et jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vraiment percé sur un championnat du monde. Je ne sais pas si c'est euh, si à cause de la pression. Je ne pense pas, mais peut-être indirectement. Après, voilà, c'est juste une compète de plus. Et euh, je sais que j'ai super hâte d'y aller et ça, c'est le plus important. anticiper et de, de me projeter dans bah, toute cette pression qu'on va pouvoir avoir et euh, l'anticiper au maximum pour savoir comment réagir et se poser les bonnes questions et se dire après tout bah c'est des blocs et, euh, et j'ai tout fait pour être en super forme pour réussir à tous les faire donc euh, j'ai juste l'opportunité d'aller grimper dans un endroit incroyable et dans une ambiance incroyable donc euh, je vais y aller à fond et on verra bien. Tokyo, qui accueillera bientôt les premiers JO de la grimpe, reçoit aujourd'hui les championnats du monde. Première compétition qualificative pour les Jeux. Les athlètes de 39 nations sont au rendez-vous. ça allait bien à l'échauffement et euh, après bah, le bloc 1 c'était euh, une dalle. Je me suis ouais, réorganisée euh, bien et j'ai eu les bonnes sensations et euh, le bon engagement au bon moment et je me suis surprise de tenir la dernière prise un peu euh, ricrac et du coup ça c'est toujours des sensations qui font super plaisir. Allez, allez, allez, allez allez, allez, allez Mais j'étais quand même super tendue derrière enfin, tu n'arrives pas à oublier que c'est les qualifs des championnats du monde quoi. Donc il euh, y a toujours ce stress permanent mais, mais j'étais bien, j'étais contente d'aller dans chaque bloc et j'étais ouais, vraiment bien, euh, contente d'être là et envie de grimper. Le petit truc qui, qui vibre et qui te dit euh, ça va être bien, euh, la petite tension qui, qui donne envie d'aller chercher quelque chose de ouf. Le programme de ces championnats du monde positionne la compétition de blocs en premier. Une aubaine pour Fanny qui commence par sa spécialité. Après, il faudra engranger assez de points dans les épreuves des autres disciplines, difficultés et vitesse, pour espérer participer à celle du combiné. Mais pour le moment, il faut rester concentré sur chacun des blocs de cette qualification. 5 prises de zone en 8 essais et bientôt un quatrième top en 7 essais. Fanny réalise un bon circuit en sortant 4 blocs sur 5 et en s'octroyant la huitième place sur les 20 qualifiés en demi-finale. Maintenant, c'est bah, à la fois le soulagement et maintenant, on se projette déjà dans la suite. Euh, OK, ben, il faut continuer, c'est pas fini. Mais euh, déjà, je suis bien contente d'avoir passé ce tour de qualif. C'est toujours hyper difficile et... Ça se ressent à l'échauffement, en fait. Tu vois tout le monde qui est stressé, qui se regarde grimper et qui est plein de doutes. Et c'est là que tu te dis que bah, d'avoir un peu d'expérience, euh, ça fait une grosse différence. De prendre un peu de recul et de se dire, c'est que de la grimpe. Si je rate, et eh ben quoi, <rire> bah, la vie continue, quoi. Ça va rien changer au final. C'est juste euh, une opportunité à saisir. Donc euh, faut rester dans cet état d'esprit-là. Mais c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. <rire> Demi-finale des championnats du monde. Être prête. Enfin. Dixième en 2014. Neuvième en 2018. Briser le sort et aller en finale. L'occasion est là. Ne pas la rater. Quand je suis arrivée derrière le mur, j'ai senti que tous les blocs étaient durs, que ça sortait pas et que les filles, elles avaient la loose sur le visage, quoi. Et je me suis dit « Ok, parfait, c'est des blocs durs, ça va le faire, c'est ce que je préfère. » Et j'étais encore plus motivée et déterminée et je savais que ça se joue au mental, quoi. Tu sais que c'est hyper dur, mais c'est celle qui se battra le plus jusqu'au bout qui, qui y sera. Not Can she get anything out of that en fait ouais, l'ensemble du bloc était tellement exigeant tu pouvais tomber à chaque move et j'étais un peu au taquet de j'avais mis beaucoup d'essais parce que je suis monté en haut plusieurs fois et et au final, je tape un run euh, bah, trop tard et je commence à réussir le move et à passer. Et là, le temps était fini. Et... And we'll be so That time up. Du coup, la dalle est euh, OK. Mais là encore, je me suis dit... Pff. C'est un circuit dur tout peut arriver on y croit jusqu'au bout euh, voilà c'était juste une dalle et puis peu importe enfin je, ouais, je, je je savais qu'il y avait des filles qui avaient sorti euh, je crois la fille juste avant moi elle avait sorti mais j'étais en mode guerrière et, et j'allais chercher la zone d'après et j'étais positive et combative et j'y croyais tellement <rire> Fanny l'a bien senti dès le début, le niveau de ce circuit de demi-finale est très relevé. Personne ne le sait encore à ce moment, mais sur les 20 concurrentes qui vont se succéder, elles ne seront que 4 à parvenir au sommet d'un bloc. Dans ces situations où l'échec est omniprésent, les grimpeuses doivent faire abstraction et surtout ne pas se décourager. La multiplication des essais fait s'accumuler la fatigue. Dans ce bloc 3, c'est la troisième tentative de Fanny, mais toujours pas de top. Du coup, là, j'étais vraiment rincée. J'ai tapé un run à la dernière seconde alors que j'avais déjà la zone, mais parce que j'avais juste envie d'essayer j'avais juste envie de faire ce bloc. Et... et ça, c'est... Ben, à la fois, c'est ça veut dire que j'étais dans un putain de bon état d'esprit. J'avais envie juste de faire le bloc et... et de grimper. Et... Du coup, ben, je repars derrière le mur. Là, j'étais rincée, vraiment, vraiment rincée. Et je me dis, c'est maintenant. Là, c'est la guerre. Il faut y aller et il faut... faut se battre. C'est maintenant que ça se joue. Et si tu un mental d'acier, c'est maintenant qu'il faut que tu le montres. Mental d'acier façonné pendant des années. Celui qui doit faire oublier l'échec du bloc précédent et se projeter vite dans le suivant. Et encore une fois, je me suis remotivée et j'y croyais. Je me suis dit, c'est un bloc des verts. Et alors, il y a toujours des trucs à trouver. Et pourquoi pas, quoi Il y a une méthode, c'est sûr. Même si le gros des verts n'est pas son fort, Fanny le sait. Elle peut encore faire quelque chose. J'ai essayé plusieurs trucs. D'abord en le faisant plus en force. Après, je me suis dit qu'il fallait plus prendre le ballon. Mais en fait, il fallait tellement tirer sur le bras. Après, j'ai refait en remontant le pied et en gainant le pied. J'ai réussi à le faire. Mais ça me coûtait tellement. Et j'avais déjà mis tellement d'essais. Du coup, j'ai réessayé encore une fois. Mais ouais, j'avais plus d'énergie. C'était. J'avais beau essayer. C'était. C'était mort. Et là je savais que, que c'était fini quoi. Et c'est dur. Déception, on en, a, on en a qui arrivent régulièrement. Euh, on est rarement, euh, avec les enfin les sportifs sont rarement avec le résultat qu'ils qu souhaitaient. Euh, après, c'est sûr qu'il y a des moments de déception qui sont plus importants que d'autres, euh, notamment quand on fait une contre-performance, et d'autant plus quand on se sentait bien sur le tour précédent, par exemple en qualification, et qu'en demi-finale ça ne se passe pas bien. C'est des moments qui sont vraiment difficiles à gérer pour les athlètes. Euh, nous, pour les entraîneurs, c'est aussi des moments qui ne sont pas faciles. Euh, c'est difficile de trouver le moment pour aller les réconforter, pour aller essayer de, de les faire aller de l'avant. Euh, mais mais c'est sûr qu'à ce moment-là, pour les athlètes, euh, il y a beaucoup de choses qui, qui se bousculent dans, no, dans leur tête. Et, euh, et euh, en tout cas, il y a énormément de déceptions. Ils repensent bien souvent... À, tout ce qu'ils ont pu faire dans l'année, euh, ils se refont euh, la compète, en tout cas le tour qu'ils viennent de faire euh, 50 fois en disant mais je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à faire ce bloc là, pourquoi j'ai pas réussi à ça, pourquoi j'ai pas réussi là. Et, euh, et du coup, c'est des moments qui sont vraiment très difficiles pour eux. du monde euh, catastrophique donc clairement euh, c'était je pense euh, ouais, la plus grosse contre-perf euh, à l'instant T que j'avais vécu et euh, là il bah, y a Julia et son père euh, qui me proposent euh, d'aller faire le mont Fuji donc zéro euh, hésitation euh, évidemment ça me paraît quelque chose de mythique et que je suis là euh, le, le monde ne va pas s'arrêter de tourner et j'ai envie de faire ce, ce rando Alors, je pensais que ce serait une rando dure, un peu comme à la Réunion, mais en fait, complètement différente. Euh, le paysage reste le même tout le temps et c'est euh, juste physique et, et hyper difficile parce que ouais, c'est de la montée tout droit euh, avec euh, bah, un paysage qui avance pas finalement. Donc, euh, c'était étrange et... Bizarrement, ouais, au bout de quelques heures de montée, je me suis dit que je n'allais pas arriver en haut. Et pour que je me dise ça, euh, je suis une sacrée tête de mule et ça n'arrive pas souvent que je renonce à quelque chose. Donc, j'étais vraiment pas bien. Et puis, petit à petit, euh, j'ai réussi à, à retrouver la motivation et je suis allée en haut. Et ça a été, ouais, un, je pense, un process intéressant, euh, surtout après cette compète où... Euh, j'ai pas eu l'impression de penser à la compète et d'extérioriser de extérioriser quoi que ce soit mais ça m'a fait prendre du recul et, et de, ouais, de voir qu'il y a d'autres choses et d'autres sports, d'autres euh, trucs qui sont tellement énormes comme ces montagnes et euh, voilà, on se sent un peu tout petit euh, face à ça et ça fait du bien <rire> finalement après, euh, après cette compète qui, qui me paraissait la chose la plus énorme <rire> dans ma vie à cet instant. Apprendre à digérer les échecs, se relever toujours et continuer d'avancer. L'athlète de haut niveau doit s'armer de ressources mentales pour sortir des moments difficiles. L'équipe de France repart du Japon avec un seul qualifié, Mika Mawem, qui décroche brillamment son ticket pour les JO. La neuvième place de Fanny en bloc n'aura pas suffi pour compléter les points récoltés en difficulté et vitesse et continuer de jouer sa qualification au championnat du monde de combiné. Prochain ticket disponible fin novembre au tournoi de qualification olympique. En vitesse, Fanny a dû tout apprendre. Durant les deux années de la préparation olympique, la progression s'est faite. Mais le plus dur était de concrétiser lors des grands rendez-vous. Les bons chronos tombaient à l'entraînement, mais très rarement en compétition. Fallait-il attendre la plus importante Voilà, donc Fanny, elle profite toujours des dernières minutes pour, euh, pour se mettre à fond dans, dans la voie de vitesse. Remettre les séquences gestuelles dans la tête, dans le corps. Voilà, Recharger bien toutes les ressources qu'elle a. Et les classements seront ensuite multipliés. Donc, Si euh, un athlète ou une athlète fait euh, deuxième, troisième et quatrième, on fera 2 x 3 x 4. Et l'athlète qui a le moins, euh, le moins de points sera le, le mieux classé Voilà pour euh, le, le combiner. Ce sera ce format qui sera utilisé aux prochains Jeux Olympiques. C'est parti pour Fanny Gibert face à, à l'Indonésienne Ariès Susanti Rayou qui a battu le record du monde lors de la dernière épreuve de coupe du monde. C'était sûr que face à... À Fanny Gibert, elle allait être dans un fauteuil puisque Fanny, ce n'est pas sa, sa spécialité et elle l'a très bien fait puisqu'elle termine et en Et je crois qu'elle bat de... son, son record Fanny d'ailleurs. Oui, Vitesse vient de se terminer. Il y a Fanny qui a fait un bon premier run. Elle était assez contente quand elle est redescendue. Sur son deuxième run, elle améliore encore son temps. Du coup, c'est une belle première épreuve pour elle, puisqu'elle est 13e, je crois, là, sur le classement pour le combiné. Et, et elle améliore son record de vitesse, donc super. On voit ici le classement après les premiers runs. Anouk Jobert qui était quatrième, e Fanny Gibert 13e. Ça va être Ouais, d'aller chercher euh, place euh, avec ses premiers résultats mais on me disait hein, Fanny Gibert et, oui, et Julia Chanordi c'est pas du tout leur spécialité elles vont marquer des gros points ouais. ont marqué des gros points tout à l'heure alors du, du bloc et de la difficulté et là elle c'est la briller. Julia était elle était dixième c'était carrément bien aussi julia ça encore dans l'autre civile qui est mieux et ça va vite pour Fanny Gibert. Ah ça ça on dit de Mia Crample Mais Fanny Gibert qui me fait mieux Fanny Gibert le mondial cette saison, le public Ce circuit de blocs commence de la meilleure des façons. Premier bloc en un seul essai réussi au bout d'une minute 13 secondes. Fanny retourne en isolement et maximise son temps de repos. Huit minutes après, elle est de retour pour le bloc numéro 2. Elle a cinq minutes pour le réussir. Cinq minutes pour réussir un bloc, ce n'est pas long. À peine le temps de visualiser le passage, imaginer les mouvements les plus efficaces, et il faut très vite s'élancer. Un essai sans atteindre la prise de zone. Retenir ce qui marche, corriger le reste. Se reposer, relâcher les muscles avant l'essai suivant. Plus fort cette fois et viser mieux la petite main droite. Cette fois, la prise de zone est validée. Maintenant, il faut plus appuyer sur le pied gauche pour ne plus qu'il glisse sur ce volume plat. 1 minute 40. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un seul essai et il faudra tout mettre dans cet essai. Tout donner pour enfin serrer cette dernière réglette et valider le top. Même si la fatigue s'est accumulée au fil des minutes, le corps a intégré les mouvements. Les premières prises se rejoignent presque automatiquement. Mais l'influx n'est plus tout à fait le même. Et Fanny ne repart de ce bloc qu'avec la prise de zone validée en deux essais. Et là, on voit Fanny dans le dernier bloc. Elle, elle a réussi le premier, le deux... elle n'a pas réussi le deuxième, mais elle a réussi le troisième. Il faut absolument qu'elle sorte ce bloc. C'est un mouvement très physique à la fin. Il faut vraiment se redresser complètement sur cette prise et faire confiance aux pieds pour pouvoir passer vraiment au-dessus de la prise et mettre le talon pour se stabiliser. Voilà, là elle met le talon, ça le, elle peut se coller au mur et valider ah, Fanny Gibert avec le sourire et encouragée bien sûr par le public de, de Tournefeuille qui est acquis à la cause de, de nos Français. En gros là, on attend la fin du, du tour de qualification de bloc. Fanny, elle finira 4 ou 5 en fonction de la dernière. Et sur la discipline de difficulté, eh ben Fanny elle peut, euh, elle peut bien monter donc euh, il va falloir qu'elle monte pour euh, grignoter des places dans le classement. Donc là elle tente le tout pour le tout, il faut qu'elle grimpe très rapidement, qu'elle prenne beaucoup de risques pour essayer d'accrocher les, les meilleurs de la discipline. Et euh, ce qui est compliqué pour elle, c'est qu'elle n'a pas la, autant, de résil, que, autant de résistance que, les, que les, les gens qui font de la dif, donc ça lui oblige d'aller vraiment vite. Et, et ça oblige à prendre des risques donc euh, après c'est qui tout double. Attention à pas se gêner là avec la corde il faut aller chercher les dégaines c'est fait pour euh, Fanny Gibert. Elle coince son genou sur le gros volume du toit et ça ça soulage euh, beaucoup le gainage. On sent qu'elle euh, qu souffre hein, sur ce passage ouais. la française. Là, elle essaye de délayer en fait, elle essaye de récupérer mais elle sent qu'elle qu n'y arrive pas et du coup elle se dit bon bah il faut que j'avance. Il faut aussi de gratter des pieds. Ah, voilà. Ça semblait compliqué là. Elle chute sur, euh, sur cette partie du mur. Il lui restait euh, beaucoup de temps, mais euh, comme euh, vous l'avez dit, Maëlis, elle n'est pas spécialiste de cette discipline. Rester euh, comme ça plusieurs minutes, euh, près de six minutes sur un sur un mur, c'est pas donné à tout le monde, même à des un ouais. peu expérimentés. Et euh, malheureusement, on va le voir au classement général pour euh, Fanny Gibert, ça va passer. Euh, Très, très proche d'une qualification pour euh, ces finales mais malheureusement ça va être euh, un peu juste pour euh, prendre une place qualificative pour ces euh, Jeux Olympiques à Tokyo l'an prochain. On voit ici le, le classement final de se euh, combiné Donc au final euh, je, je rate euh, cette sélection au JO de, de une place euh, donc euh, ouais, la fille qui est juste devant moi elle, elle ira aux JO donc ça c'est ouais. quelque chose qui qui fait très très mal sur le coup. Thank you. Chez les hommes, Bassa Mawem rejoint son frère dans le clan des qualifiés en terminant premier de la vitesse. Julia Chanourdi décroche le premier des deux tickets possibles pour les Françaises et s'octroie une très belle médaille d'argent sur cette compétition. Pour Fanny, c'est une nouvelle déception. D'autant plus difficile à digérer que ce n'est vraiment pas passé loin cette fois. Pour un pied laissé trop bas, une micro-hésitation sur ce bloc numéro 2 et c'est une possibilité supplémentaire qui s'envole. Fanny ne le sait pas encore, mais ce ticket était le dernier à prendre. Là, j'ai pris beaucoup de temps. Du coup, il y a eu la période confinement. Il y a eu les championnats d'Europe qui ont été annulés. Et donc, ma sélection qui a été compromise. Donc, c'était pendant, la... pendant le confinement que j'ai appris que finalement, je ne pourrais pas même participer et tenter ma chance euh, la dernière euh, qualification. Donc ça, ça a été euh, ouais, peut-être euh, le plus douloureux euh, et le plus difficile à encaisser parce que bah, j'étais euh, seule et, euh, et isolée. Euh, et je pouvais rien faire, c'était pas sportif, c'était juste des décisions euh, qui ont été prises et, et je pouvais vraiment rien faire. Les JO de Tokyo s'éloignent définitivement pour Fanny. Suite à l'annulation des championnats d'Europe pour cause de Covid, le règlement donnant priorité au classement des championnats du monde, c'est à Anouk Jaubert, leader de l'équipe de France de vitesse et 11e devant Fanny au Japon, que revient la dernière place qualificative. Et après ça, j'ai pris le temps de, de poser les choses et de, de... Ouais, de réfléchir un peu où est-ce que j'allais et ce que, ce que j'aimais faire, ce que ce que je voulais euh, et ce qui me rendait heureuse. Et finalement, ouais, il y a eu cette fin de confinement où j'étais dans un autre état d'esprit et je me suis un petit peu décentrée de, de ce sport de haut niveau qui, qui fait que... On, on est de plus en plus centré sur soi parce que bah, c'est l'exigence de la performance. Mais finalement j'ai pu prendre du recul avec cette période sans compétition et avec plus d'objectifs. Donc au début j'étais vraiment perdue. Mais euh, petit à petit je me suis retrouvée et, euh, et voilà. Et après je suis sortie du confinement, j'ai pu euh, m'éclater euh, en, en extérieur et vraiment euh, ouais, grimper euh, d'abord euh, juste par envie. Euh, Aujourd'hui, tu grimpes, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de séance, il y a pas de. Il faudrait que je sois en forme pour cette date-là. Juste je grimpe parce que j'ai envie de grimper et ce move, j'ai envie de le faire, donc je le fais. Et ça, c'était assez cool et parce que ça, ça a duré une, une longue période. Donc là, j'ai je, je, vraiment ouais, renoué avec juste ma passion de la grimpe. Donc c'est très chouette et, et là, je me sens ouais, sereine, apaisée et hyper Positive en fait, euh, j'ai l'impression que c'était juste pas euh, bah, une expérience de dingue et euh, que c'était des émotions hyper fortes et qui sur le coup m'ont paru euh, ouais un peu destructrice et que finalement euh, ça bah j'ai survécu et, euh, et puis ouais, je suis maintenant je suis là et j'ai l'impression que je peux surmonter encore ça et, euh, et d'autres échecs et qu'il y a. Il y a... Il y a encore tout devant et maintenant, ben, on a de nouveau des dates de compétition. Donc euh, la compétition, euh, pour moi, c'est sûr que c'est ce que j'aime et, et c'est ce qui me fait vibrer. Et, et j'ai envie de gagner une étape de coupe du monde de bloc. Donc euh, je vais tout faire pour que ça marche. Et bien sûr, j'ai dans la tête euh, ben, les JO 2024. Euh, ça me paraît encore loin et on est tellement dans une période incertaine que c'est difficile de se prononcer, mais évidemment, euh, des à la maison avec un combiné bloc difficulté, ça me parle, c'est vraiment une compétition qui aurait encore plus de sens donc c'est hyper motivant. Regardez devant, loin devant et avancer. Et s'il fallait passer par l'échec pour savourer plus fort Allez, toute possible hein, dans cette document, s'il vous plaît Passer par l'échec pour progresser encore. It happened, it happened. Fantastic le 22 août 2020, Fanny signe à Briançon la meilleure performance de sa carrière en difficulté. Un run d'anthologie qui la place sur le podium et lui donne tous les espoirs pour la suite. Au JO de Paris en 2024, l'escalade n'aura plus une mais deux disciplines. La vitesse deviendra une épreuve à part entière quand la difficulté et le bloc resteront regroupés dans une épreuve combinée. Une nouvelle opportunité pour Fanny, bien plus proche de ses qualités d'athlète que l'épreuve de Tokyo.